Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinaire, euh, celle-ci Ruby Payeur. Euh, on a rendez-vous à 11h30, il est tout juste 11h30, on va attendre ensemble quelques secondes que, que tout le monde se connecte. En attendant, on va faire un petit peu les tests habituels, si vous pouvez me les mettre un message sur le chat euh, pour savoir si vous voyez bien mon écran euh, et si vous voyez bien aussi nos deux têtes en bas, si tout fonctionne. Morgane nous dit que c'est OK, 5 sur 5. OK, génial. Euh, sur un, un, un webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines, on a eu des problèmes d'affichage sur l'écran. Euh, J'ai fait des tests, ça a l'air de fonctionner. Dites-moi si vous avez bien à lire ce qu'il y a marqué sur la, sur la slide. Ok, ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde, c'est génial. Euh, petite indication sur le chat et les questions, comme d'habitude. le chat, quand vous avez un problème de technique, vous n'arrivez plus à nous voir, plus à nous entendre, vous nous dire bonjour, vous voulez nous dire que notre webinaire était génial, aucun problème, vous pouvez le mettre sur le chat. Si vous avez des questions, passez sur l'onglet « questions », c'est plus facile pour nous pour les récupérer. Et d'ailleurs, je vois qu'on a Tony qui nous dit qu'une de ses collaboratrices n'arrive pas à se connecter. Euh, alors normalement, à partir du moment où elle s'est inscrite sur le webinaire, elle peut se connecter. Euh, Sinon, je vais juste récupérer son adresse mail et je vais pouvoir l'inscrire si, euh, si je peux avoir son adresse mail. Ou sinon, Tony, vous lui transférez juste le mail que vous avez reçu euh, pour, pour s'inscrire à ce webinar et elle va pouvoir s'inscrire si ce n'est pas le cas. Pour le coup, Lifestorm est très simple à utiliser. À partir du moment où on s'est inscrit sur le webinar, on reçoit le lien pour, pour accéder à ce même webinar. Hop, je vais prendre le mail, merci Tony. Je prends juste quelques secondes et on commence ensemble. Parfait, Amandine est bien invitée. Bon, encore merci à tous d'être présents. Euh, juste pour vous redonner le contexte, aujourd'hui on va parler des impayés, comment les guérir. Euh, L'idée, c'est très simple, hein, c'est vous qui nous l'avez apporté, en fait c'est devenu euh, encore plus avec ce qui se passe depuis un an, une de vos priorités, euh, la même priorité euh, la plus importante. Donc on s'est rapproché de l'un de nos partenaires, Ruby Payeur, avec qui on avait très envie de faire un webinaire depuis longtemps, et, euh, et on, vous a, on vous a préparé ce, ce, ce webinaire ensemble. Euh, bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Je vais euh, commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Anthony, euh, je travaille chez celle-ci depuis euh, bientôt cinq ans, dans, dans, deux, dans, dans quelques semaines ça fera cinq ans. Euh, je suis responsable du marketing opérationnel euh, et c'est moi que vous avez l'habitude de voir sur nos webinaires ou sur nos vidéos euh, académies. Je, je travaille dans la relation client depuis euh, euh, presque toujours euh, ce, qui fait, ce qui fait que je, voilà, je, je suis plutôt bien placé pour vous en parler. Euh, celle-ci, qui on est Qu'est-ce qu'on fait Celle-ci, euh, c'est une start-up, euh, il y a quelques années, c'était une start-up rochelaise. On a toujours été à La Rochelle, on y est encore aujourd'hui, on est sur le port des Minimes. Euh, pour ceux qui connaissent La Rochelle. On est euh, pas loin de 80 collaborateurs chez celle-ci, avec ici à La Rochelle, tous les services, services marketing, commercial, support. Euh, quand vous, vous chattez directement avec notre support, c'est ici à La Rochelle, mais également le service développeur. On vous propose trois outils, celle-ci CRM, qui vous permet d'avoir votre base de données client, prospect, votre suivi client. C'est là que va venir se centraliser toutes les informations dont vous aurez besoin pour votre relation client. Dans cette partie CRM, vous avez également la partie prospection, on a un deuxième outil euh, qui est la facturation, donc qui vient naturellement, euh, après le devis que vous avez établi sur celle-ci CRM, bah, vous pouvez transformer ce devis en facture, par exemple, sur l'outil de facturation. Alors, c'est beaucoup plus de fonctionnalités, hein, c'est euh, le paiement en ligne, c'est la récurrence de facturation, bah, Voilà, c'est beaucoup de fonctionnalités comme ça qui vont venir se greffer. Et on va aller jusqu'à la pré-comptabilité, euh, qui va vous permettre, par exemple, de connecter vos différents comptes bancaires à celle-ci, pour avoir une visibilité instantanée de vos comptes bancaires. Euh, on va également pouvoir rapprocher euh, vos achats et vos dépenses euh, directement dans votre compte celle-ci. Euh, et pourquoi pas donner un accès euh, si vous le souhaitez à votre expert comptable, c'est un accès qui est offert dans celle-ci, pour qu'il puisse accéder aux documents dont il a besoin. Bon, celle-ci c'est bien plus que ça, mais aujourd'hui, euh, très clairement, est, on n'est pas là pour faire la promotion de, de nos outils, mais plutôt vous donner les bonnes pratiques euh, pour limiter vos, vos, vos impayés. Merci Anthony. Euh, donc moi je suis Alexandre Bardin, je suis fondateur de, du cabinet de recouvrement Ruby Payeur. Donc on est une start-up qui existe depuis maintenant plus de deux ans. On accompagne aujourd'hui euh, plus de 1500 sociétés, alors tout type de société, ça va du freelance indépendant euh, jusqu'au grand groupe. Et on les accompagne à trois niveaux. Donc euh, le recouvrement amiable, le recouvrement judiciaire et le recouvrement forcé. Mon objectif aujourd'hui c'est un petit peu de vous donner les clés pour euh, éviter euh, d'avoir des impayés et surtout les solutions euh, qui s'offrent à vous si vous rencontrez ce problème, et pouvoir vous les détailler et de répondre à toutes vos questions. Passer, du coup, voilà, parfait, merci. Euh, du coup, je voudrais commencer par euh, une petite mise en situation pour comprendre de quoi on parle, quel est le contexte aujourd'hui euh, des impayés dans notre pays. Donc, euh, le premier graphique que vous voyez, c'est tout simplement euh, l'évolution euh, des impayés en France depuis le début de la crise sanitaire. Donc, euh, en bleu, vous voyez la ligne euh, de la moyenne avant la crise, et en orange, euh, bah, tout simplement, euh, comment se comportent les impayés euh, depuis le début de la crise. Donc, on voit qu'on a eu un énorme pic au premier confinement et qu'aujourd'hui, on est toujours largement au-dessus de la moyenne habituelle euh, puisque le confinement a provoqué euh, de, nombreuses, euh, de nombreux problèmes d'impayés. Alors, pour plusieurs raisons, d'un côté, côté créancier, le fait qu'en fait, euh, beaucoup de sociétés voulaient rapatrier leur argent euh, de peur que leurs débiteurs fassent faillite. Et côté débiteur. Eh bien, tout simplement le fait que, bah, aujourd'hui, l'accès au financement étant un peu compliqué, il y avait ce côté un petit peu, bah, on, on garde un maximum de trésors possible pour, pour faire face à ce qui peut se passer. Donc, pour ceux qui connaissent pas ces mots-là, créancier, et débiteur. Le créancier, c'est celui qui émet une facture. Le débiteur, c'est celui qui est censé la payer. Euh, trois autres chiffres qui permettent de situer un petit peu le contexte. Alors, le premier, c'est 672 milliards d'euros. C'est ce que représente aujourd'hui le crédit interentreprise. Donc, le crédit interentreprise c'est très simple. Quand vous émettez une facture, la plupart du temps, vous accordez un délai de paiement. Et quand vous accordez ce délai de paiement, par exemple d'un mois, eh bien, en fait, vous prêtez de l'argent euh, à votre débiteur pendant ce délai. Et ça, ça, la somme de tous ces délais accordés, ça représente 672 milliards d'euros. Et là où ce chiffre est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première source de financement des entreprises dans notre pays, bien devant les prêts bancaires et, et tous les autres choses. Et donc, du coup, en fait, ce crédit interentreprise, il est primordial pour que l'économie de notre pays fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut le préserver. Mais pour le préserver, ben, en fait, il faut avoir de la transparence, puisque ce crédit interentreprise repose sur la confiance. Vous faites confiance à votre débiteur quand vous lui accordez un délai. S'il n'y a pas de transparence, il est plus difficile d'accorder de la confiance. Euh, deuxième chiffre, 56 milliards d'euros, c'est le montant des impayés chaque année en France. Donc c'est colossal. Et quand je dis impayé, ce n'est pas retard de paiement, c'est vraiment impayé, c'est-à-dire ce qui est passé pour perte dans les bilans comptables. Euh, c'est un chiffre qui date d'avant la crise. Euh, j'ai bien peur que le chiffre qu'on ait euh, pour l'année 2020 soit hélas bien plus important. Euh, et enfin, et celui-ci aussi, j'ai peur qu'il soit beaucoup plus important, euh, le pourcentage euh, de dépôt de bilan qui est directement imputable au retard de paiement, c'est donc 25% à une société sur quatre, ferme ses portes à cause des retards de paiement. Donc une fois qu'on a bien pris ça en compte, on voit un petit peu l'ampleur de ce problème et l'importance de se protéger par rapport à tout ça. Et si je peux rebondir sur ce que, sur ce que vient de vous dire Alexandre, euh, pour, pour les chiffres, j'ai moi aussi cette crainte que les chiffres soient bien plus élevés euh, que ceux-ci euh, depuis la crise, parce que c'est clairement de la remontée qu'on a de nos utilisateurs, euh, de nos clients, de nos prospects, qui sont vraiment inquiets euh, par rapport à ces, à ces impayés, euh, par rapport à leur trésorerie qu'ils voient, euh, qu voient diminuer, très clairement. Euh, donc du coup, euh, l'idée c'est de commencer par des bonnes pratiques. Alors les bonnes pratiques vont vous permettre... Euh, alors, elles ne vont pas éviter euh, l'impayé, mais elles vont vous permettre de limiter le risque d'impayé. Euh, dans ces bonnes pratiques, il y a trois grandes catégories. Euh, et la première, elle est toute bête, c'est de se renseigner sur ses clients. Euh, pour ça, vous avez euh, énormément de données qui vous permettent d'avoir une idée euh, de, de la société avec qui vous allez contractualiser et de sa capacité à respecter les délais de paiement. Euh, pour ça, il y a tout un tas d'indicateurs que vous pouvez observer. La plupart de ces informations, elles sont totalement gratuites, donc ça serait dommage de s'en priver. Euh, le premier, euh, premier outil, c'est euh, tous les annuaires qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet. Alors, il y en a des très connus comme Société.com ou Infogref. Euh, nous aussi, on propose un annuaire sur notre plateforme qui vous permet d'avoir tout un tas d'informations sur les sociétés françaises, euh, y compris une notation des délais de paiement euh, ou des rapports de solvabilité. Ces annuaires, euh, généralement, ils sont couplés avec des systèmes d'alerte que vous pouvez déclencher. Alors, chez nous, c'est gratuit en l'occurrence. Donc, vous pouvez placer sur surveillance euh, des sociétés. Et vous serez averti par mail si, par exemple, une société que vous avez mis en surveillance euh, bah, a une procédure collective, donc liquidation, sauvegarde, redressement, ce qui peut clairement euh, rendre difficile le, le respect des délais de paiement. Vous serez averti et vous pourrez donc, du coup, adapter votre politique de délais de paiement en fonction. Donc, euh, autre, autre outil, justement, euh, je vous en parlais à l'instant, ce sont les rapports de solvabilité. Donc là, c'est une analyse plus poussée, de la solvabilité de votre client. Et là, on vous met un exemple d'un rapport qu'on peut vous fournir sur UbiPayer. Donc, le principe, il est très simple. Vous choisissez une société euh, qui est un prospect, par exemple, ou un de vos clients, euh, et vous allez commander un rapport sur la plateforme. Alors, vous l'obtenez quasiment instantanément, hein, ça prend quelques secondes à être généré. Ce rapport, vous le payez à l'unité, donc vous payez 8 euros si vous êtes abonné chez nous, 10 euros si vous n'êtes pas abonné chez nous, et ce rapport est valable pendant un an. Et donc, ça veut dire que pendant un an, vous recevrez à chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution, vous recevrez un nouveau rapport euh, qui vous permettra d'avoir euh, l'information euh, en question. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces rapports de solvabilité Le principe, il est simple, on vous donne un score de solvabilité. Donc, c'est un score qui va de 0 à 100, qui est censé vous donner une indication sur la capacité de votre client à être solvable et donc à vous payer. Alors là, en l'occurrence, pour l'exemple que je vous mets ici, euh, le score, il est de 28 sur 100. Donc, euh, on vous préconise, euh, bah, des, enfin, on vous recommande de, de mettre en place des précautions quand vous accordez un délai de paiement. Ensuite, on vous donne une limite de crédit recommandée. Donc là, clairement, on vous dit qu'on ne vous recommande pas d'accorder euh, un crédit à cette société-là. Donc, pourquoi pas euh, mettre en place un paiement comptant ou alors au moins demander un acompte quand vous allez contractualiser avec cette société un indicateur de risque, donc là l'indicateur de risque il va de A à E, en l'occurrence ici on est sur un D, euh, donc le risque est élevé. Un comportement de paiement, et là ça va un petit peu vous expliquer pourquoi est-ce qu'on vous met un 28 et un D euh, juste avant. Pour cette société, on a euh, en notre possession plusieurs factures qui ont été payées avec un retard moyen de 83 jours. Donc euh, ça veut dire que la société a dépassé le délai de paiement accordé de 83 jours en moyenne pour payer ses factures. Euh, sachant que le, la moyenne du secteur d'activité sur lequel évolue cette société est de 44 jours. Donc, elle est largement au-dessus euh, du délai moyen de paiement pour son secteur d'activité, ce qui est en soi mauvais signe. Euh, autre point, on vous met les procédures collectives. Donc, est-ce que cette société est en liquidation, sauvegarde, redressement Ce n'est pas le cas ici. Si c'était le cas, vous seriez averti grâce au suivi d'un an que vous avez en commandant ce rapport de solvabilité. Et dernier point, Ici, il s'agit de, des privilèges. Alors, les privilèges, c'est-à-dire, on appelle ça, nous, les privilèges URSAF et Trésor. C'est en fait, est-ce que la société doit de l'argent à l'URSAF ou au Trésor En l'occurrence, cette société-là doit euh, un peu plus de 26 000 euros à l'URSAF, ce qui, en soi, est problématique, euh, puisque ça veut dire qu'elle a un arriéré de paiement auprès de l'URSSAF. donc elle a potentiellement des complications euh, financières. Et ça veut aussi dire que si demain, la société passe en procédure collective, euh, les créanciers qui vont être payés en priorité, bah, c'est ce qu'on appelle les créanciers chirographères, ça va être l'URSAF. donc ça ne sera pas vous. Donc sur ce type de société-là, typiquement, il y a vraiment des précautions à prendre euh, et des risques qui sont relativement importants de ne pas être payés si vous accordez un délai de paiement. Voilà un petit peu pour la partie se renseigner. Anthony, je te laisse la main sur euh, la contractualisation Ouais complètement. Je vais également revenir juste sur un point qui me paraît important, la partie annuaire. Euh, il faut comprendre qu'aujourd'hui, bon, la plupart des CRM, comme ça, celle qu'il et celle-ci, on vous propose quand vous allez créer un nouveau client ou un nouveau prospect dans votre base, euh, d'aller récupérer les informations de création euh, sur un de ces outils. Ça vous permet de, de récupérer directement les informations légales de la société. Vous avez comme ça aussi directement euh, des alertes euh, sur ce que vous allez récupérer pour voir si euh, c'est un client en qui vous devez avoir confiance ou un client où il va falloir peut-être garder un petit peu de réserve et pourquoi pas mettre des, des, des moyens de, de vérification euh, un petit peu plus euh un petit peu plus serré, j'ai envie de dire. Euh, il est intéressant de cumuler euh, ces étapes. Donc, vous voyez, par exemple, si, si vous créez avec société.com, par exemple, euh, un prospect, vous rentrez en échange avec lui, c'est un prospect qui va euh, demander peut-être une énorme prestation ou, euh, ou vendre des services ou des produits euh, avec un montant important. Bah, là, vous pouvez basculer directement sur ce type d'informations, un rapport de solvabilité euh, chez RubyPayer. Euh, N'hésitez pas comme ça à aller chercher les informations à plusieurs endroits, c'est très intéressant. Euh, et puis, à avoir aussi une notion d'importance dans la facture. Évidemment, on ne vous dit pas qu'aujourd'hui, il faut faire un rapport de solvabilité quand vous allez faire une facture à 200 euros, par exemple. Mais c'est important vraiment d'avoir cette notion. Et comme bien que vous me présentez, Alexandre, là, on est sur un rapport de solvabilité extrêmement complet euh, qui peut vraiment vous aider à sécuriser votre trésorerie et adapter en fait votre facturation. Et ça m'emmène naturellement à faire vers, vers, vers la partie euh, de, de contractualiser sa relation commerciale. Euh, ça, c'est important. Ça se fait en amont, ça veut dire qu'avant d'arriver sur une facture établie, une facture en retard, une facture en impayé vous avez des étapes importantes. Déjà, le contrat. Vous allez pouvoir éditer un contrat. C'est très important quand vous êtes sur une prestation importante, quand vous êtes sur un devis qui va être important, on va pouvoir passer par un contrat, par un devis, un bon de commande, un bon de livraison. On vous a cité ces trois cas de figure. Ces trois cas de figure, ils doivent être accompagnés d'une signature. C'est très important. Alors, on a tous connu ici, j'ai Imagine, si vous avez à peu près mon âge, la signature euh, manuscrite euh, aujourd'hui il y a des alternatives. Il y a la signature électronique qui est très simple, qui est vraiment facile à mettre en place et dans votre outil de CRM. Donc faut il faut qu'il y ait la fonctionnalité, mais à partir du moment où c'est mis en place, c'est très facile à utiliser euh, et vous allez pouvoir comme ça contractualiser euh, un échange euh, et ce sera euh, signé. Vous n'aurez pas besoin de demander des étapes qui, quelquefois, sont un peu compliquées. Vous avez quelqu'un en face de vous qui dit oh, « moi Pour vous signer le document, il va falloir que je l'imprime, que je le scanne, que je vous le renvoie. » C'est un peu fastidieux, je vous le ferai dans 2-3 jours. Là, non, vous allez pouvoir vraiment contractualiser avec une signature électronique. Je pousse vraiment la signature électronique parce que ça se fait en 3 clics. Vous pouvez garder la personne au téléphone le temps que ça se passe. Et vous, vous venez de sécuriser, on va dire 50%, de, de, de, du travail qu'il y a à faire. Euh, vous savez que déjà, il y a eu une signature sur le contrat, sur le devis. Ça va vous emmener sereinement vers de la facturation. Je vais euh, creuser un petit peu plus ça quand je vais vous parler des fonctionnalités qui, à mon sens, sont indispensables un outil de CRM et de facturation pour vous prémunir en fait, des impayés, euh, ben, en fait, pour que euh, vous ayez en, en, en bout de chaîne Ruby Payeur, mais que vous ayez d'abord fait un vrai travail en amont pour limiter en fait, euh, tous ces dossiers que vous allez devoir euh, transférer euh, à Ruby Payeur. J'insiste sur le fait que si vous n'avez pas au moins un contrat de vie ou bon de commande ou bon de livraison, donc un de ces quatre documents signés, le recouvrement sera très compliqué. Vous aurez les portes des procédures judiciaires qui seront fermées et votre débiteur pourra tout à fait invoquer le fait qu'il n'a absolument rien signé et que par conséquent, il ne doit rien. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Euh, hélas, il y a un taux de, de contractualisation non signé qui est monstrueux et c'est vraiment dommage parce que bah, ça pousse au mauvais comportement des débiteurs qui sont conscients. Euh, qu'ils ne sont pas tenus entre guillemets contractuellement par quoi que ce soit. Ouais, on a des exemples tous les jours hein, de, de clients qui nous disent qu'ils n'ont pas pu euh, facturer euh, parce qu'ils n'ont pas mis la signature électronique en place dans leur compte celle-ci, alors que c'est très simple. Euh, ils ont fait confiance parce qu'ils travaillent toujours à la confiance. Ils ont travaillé un mois, deux mois, trois mois sur une prestation euh, qui n'a pas été euh, qui n'a pas été validée à la fin, qui n'a pas été payée. Et vraiment, ça arrive tous les jours. Donc, euh, une signature électronique, ça coûte presque rien. Je crois que chez celle-ci, la signature c'est un euro. Euh, avec Yousign, c'est directement Yousign qui, qui la facture, euh, et là vous avez sécurisé euh, votre prestation. Donc euh, c'est une petite démarche pour vraiment beaucoup beaucoup de conséquences derrière. Absolument. Euh, quelques petits conseils pratiques. Euh, alors ça c'est totalement issu en fait, de ce qu'on voit tous les jours sur nos dossiers de recouvrement. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour se rendre la vie plus facile quand on va faire du recouvrement de créances euh, Première chose, euh, mettre en place une clause de compétence, de tribunal compétent, sur vos contrats, ou de vie, ou bon de commande, ou bon de livraison. Donc là, je vais demander à Anthony de passer possible, au slide d'après pour qu'on puisse vous la montrer. Merci beaucoup. Alors, cette clause de compétence, c'est le premier paragraphe que vous voyez. En fait, c'est une juridiction compétente. Vous allez tout simplement indiquer qu'en cas de litige avec votre débiteur, le tribunal de compétence sera celui de... Bah alors, si vous êtes à Paris, bah ça sera le tribunal de commerce de Paris ou là où vous êtes. Pourquoi c'est important Parce que quand on lance une procédure de recouvrement judiciaire, en fait, euh, on a l'obligation légale d'adresser le dossier au tribunal de votre débiteur. Donc, imaginez, vous êtes à Paris, votre débiteur est à Marseille, la requête sera adressée au tribunal de Marseille. Euh, si euh, votre débiteur fait opposition, il y aura ce qu'on appelle une audience et vous aurez l'obligation de vous déplacer à Marseille ou de vous faire représenter à Marseille pour vous défendre. Ce qui potentiellement euh, peut euh, vous embêter et ce qui est bien compréhensible et rajouter des frais. En mettant en place cette clause de juridiction compétente, on pourra demander au tribunal qu'en cas d'opposition, le dossier soit rapatrié dans votre tribunal à vous. Donc en l'occurrence, dans l'exemple qu'on a pris, s'il y a opposition, Marseille renverra le dossier à Paris et l'opposition aura lieu à Paris. Et là, ce n'est plus à vous de vous déplacer, mais ce sera à votre débiteur de le faire. Euh, donc c'est tout bête, mais on le voit hélas très très très très, très peu dans les dossiers qu'on nous confie. Et c'est vraiment dommage de ne pas le mettre. Deuxième élément, euh, rajoutez euh, sur vos factures le, la mention, alors c'est une mention qui est obligatoire normalement, mais elle, on ne la voit pas souvent, euh, qu'en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pourra être exigée, euh, et bien préciser le taux de pénalité que vous mettez en place. Alors ça, le taux de pénalité, idéalement, il faut le mettre à la fois dans votre contrat ou devis et sur votre facture. Pour que nous, dans le cadre d'un recouvrement judiciaire, on puisse activer à la fois les 40 euros. Alors, les 40 euros, on les activera même si vous ne mettez pas la clause, parce qu'en soi, elle est exigible de fait. Mais aussi qu'on puisse ajouter, enfin, bien définir le taux de pénalité qu'on qu peut mettre en place, sachant que si vous ne le précisez pas, ça sera le taux légal. Le taux légal, aujourd'hui, il est à 0,84 Vous pouvez avoir quelque chose de bien plus intéressant en majorant ce taux comme par exemple là dans l'exemple taux de la BCE majoré de 10 points ou alors taux d'intérêt légal multiplié par 3 ce genre de choses donc ça c'est très important de mettre en place ces points là c'est tout bête et ça change tout dans un, dans un recouvrement de créances pour que vous puissiez avoir une action qui soit efficace et enfin dernier point euh, alors là, c'est quelque chose qui, qui concerne plus Ruby Payeur. Nous, on a mis en place un système euh, qui peut se rapprocher de ce que vous pouvez imaginer quand, quand vous mettez une alarme dans votre domicile. Donc, Quand vous mettez une alarme dans votre domicile, souvent, le prestataire vous fournit des petits autocollants que vous pouvez mettre sur votre porte pour indiquer que le logement est protégé. Ben là, le principe du logo Ruby Protect, c'est exactement la même chose. Euh, nos clients, on leur fournit un pack de logos. Alors, il y a plein de versions différentes qui s'adaptent à vos templates de facture. Et en, en imposant ce logo sur votre facture, vous pouvez tout simplement faire passer le message à votre débiteur qu'en cas de retard de paiement, cette facture pourra faire l'objet d'une procédure sur UbiPay. Et en faisant passer ça, euh, vous faites passer le message que vous accordez euh, une importance particulière au respect des paiements et que vous n'hésiterez pas, si nécessaire, à entamer des démarches pour récupérer votre dû. Voilà un petit peu pour les conseils euh, pratiques. Je vais je reprendre la main pour un peu la suite. Je vais également basculer sur les questions très rapidement. J'ai Quentin qui nous demande s'il y a une intégration entre celle-ci et Mittfayer. Alors oui, on voulait l'évoquer juste après, mais oui, il y a bien une intégration native chez nous. Euh, qui en fait permet à Ruby Payeur à de récupérer directement vos factures depuis celle-ci. C'est natif, c'est très simple à mettre en place. Euh, on, on va l'évoquer très rapidement après. Euh, J'ai également deux questions qui sont plus pour toi, euh, Alexandre. Oui. J'ai Sabine euh, qui demande... Alors, attends, je vais m'en mettre sur les questions... Alors, est-ce qu'un mail qui redonne les informations du bon de commande envoyé par le client peut être invoqué devant le juge Alors, la réponse est non dans le cadre de nos procédures. En fait, nous, ce qu'on met en place, c'est des procédures qu'on appelle non contradictoires. Donc, par exemple, l'injonction de payer, c'est quelque chose qu'on qu vous propose. L'avantage, c'est que c'est très rapide, ça ne coûte pas cher et c'est très efficace. En revanche, l'injonction de payer, elle est très contraignante dans les règles. C'est-à-dire que comme c'est une procédure non contradictoire, le juge attache une grande importance à ce que vous fournissez comme document. Le mail... Mais, alors, Il y a des exceptions, hein. je ne vais pas vous le cacher, parce que c'est quand même un humain qui traite le dossier. Donc à partir du moment où c'est un humain, ce n'est pas parfait, et donc du coup, il y a des exceptions. Euh, mais le, le principe, c'est que les mails ne sont pas reconnus euh, par les tribunaux dans des procédures non contradictoires, et il faut bien fournir un bon de commande signé électroniquement ou manuscritement euh, de votre débiteur, ou alors un bon de livraison, ou un contrat, ou un devis. C'est le prérequis pour que le dossier soit « prévalidé » par le tribunal. Euh, et Je vois une autre question concernant les privilèges. Oui. Est-ce que le privilège inclut les dettes reportées en accord avec l'URSSAF La réponse est non. Là aussi, euh, s'il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises, les privilèges ne sont pas comptabilisés. Euh, là, on parle vraiment des privilèges inscrits hors mesures spéciales, euh, comme par exemple celle du COVID. Merci pour tes réponses, Alexandre. Je me rebascule sur la présentation. Euh, là, ce que j'ai voulu vous, vous offrir sur cette slide, c'est euh, tout simplement un workflow, des fonctionnalités euh, indispensables qui doivent être inclus dans votre outil de CRM de facturation euh, pour en fait limiter au maximum, diminuer au maximum vos impayés, donc vous en prémunir tout simplement. Euh, on va commencer avec la personnalisation des documents. Donc, ça, en fait, c'est euh, bah, Alexandre l'a déjà évoqué tout à l'heure avec les mentions légales. Euh, très clairement, aujourd'hui, quand vous utilisez un CRM, vous devez pouvoir personnaliser vos documents euh, selon le client. De d'avant en face de vous, le prospect, euh, pour modifier les moyens de paiement, pour ajouter les mentions légales que vous avez besoin d'ajouter. Euh, c'est, euh, on va dire, une fonctionnalité basique, mais qui n'existe pas dans tous les CRM. Donc, j'insiste toujours cette fonctionnalité. Euh, il faut vraiment pouvoir le faire et personnaliser au plus près ces documents. Euh, nous, par exemple, chez celle-ci, on va même aller plus loin, vous permettre de créer des modèles de documents. Donc, par exemple, vous pourriez avoir un modèle de documents euh, prédéfini avec un délai de paiement prédéfini, les mentions légales, euh, pour une typologie de clientèle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est facile à mettre en place et surtout facile à récupérer et à utiliser tous les jours. Je continue avec la signature électronique, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, on travaille avec QSign. Euh, ça prend trois secondes d'envoyer une signature électronique, très clairement, vous, vous éditez un devis ou une facture, vous envoyez votre document, en même temps vous cliquez sur signature électronique, vous choisissez juste le signataire, et lui va recevoir en fait un message en disant qu'il a un nouveau document à signer, un, une validation par SMS euh, si vous le souhaitez avec un code de validation comme un achat sur internet et vous avez signé euh, électroniquement le document. Donc vous avez vraiment sécurisé en fait, euh, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, c'est un document dont vous aurez vraiment besoin si jamais il y a un impayé. Et en plus, c'est un document qui va être euh, qui va pousser en fait au règlement parce qu'on sait qu'on s'est engagé, très simplement. Paiement en ligne, bien évidemment, proposer un maximum de moyens de paiement en ligne euh, pour avoir ce fameux entonnoir où on va dire, bah, nous, vous pouvez payer comme vous voulez euh, et on va pouvoir au moins ouvrir au maximum les possibilités. Euh, on n'aura pas quelqu'un en face de nous qui dit, « Ah ben bah non, moi, je voulais payer en carte directement sur votre site, et c'est possible. » Euh, création de scénarios de relance euh, de 10 factures, très important de pouvoir relancer euh, en, en, avant les dates et même relancer après les dates d'échéance de vos documents. Donc ça c'est pareil, vous devez avoir la possibilité de créer des scénarios automatisés. Hein, je ne vous demande pas de le faire hein, sur, chacune de, sur chacun de vos documents. Il faut vraiment que ce soit automatisé et que ça parte de façon... Euh, Automatique pour que vous soyez tranquille, pas besoin d'y passer du temps. Et encore une fois, bah, vous recevez un mail pour dire attention, votre devis va arriver à échéance, votre facture va arriver à échéance dans le 10 jours. Bah, au moins, j'ai cette information qui arrive et, et on va limiter encore une fois les impayés. Euh, facturation récurrente automatisée, même chose, on vous permet de, de pouvoir envoyer en fait tous les mois, par exemple, une facture si vous vendez de l'abonnement pour éviter d'avoir euh, déjà des oublis de votre côté. Euh, et puis, ce schéma, nous, chez celle-ci, on va pouvoir le lier un outil de paiement qui est GoCardless, par exemple, pour aller gérer les prélèvements en parallèle. Et donc là, vous sécurisez totalement votre cycle de vente. Imaginons que vous vendiez un abonnement sur un an, vous allez sécuriser les prélèvements aussi sur un an. Donc sécuriser votre trésorerie et limiter les impayés. Euh, prélèvement bancaire, je viens d'en parler, c'est aussi une possibilité. Je ne vais plus mettre dans les moyens de paiement, mais c'est vraiment un petit peu à part. Donc je préfère le mettre euh, ici. On a le tracking des documents. Euh, intéressant aussi de voir si les documents sont bien adressés à la bonne personne, s'ils sont ouverts, s'ils sont où, euh, combien de fois, combien de temps. C'est vraiment une bonne indication pour voir si, bah, tout simplement, vous ne trouvez pas de destinataire. Si le destinataire n'ouvre plus ses mails, enfin, Voilà, si vous avez euh, vos, vos mails de relance de facture qui ne sont jamais ouverts, c'est une bonne indication pour dire que vous aurez du mal à être payé, par exemple. Euh, je continue avec la connexion bancaire. Euh, je vous en ai parlé quand j'ai parlé au début de, de des fonctionnalités celles-ci. Ça, c'est vous allez pouvoir voir vraiment les mouvements bancaires liés aux documents que vous éditez dans celle ci Donc, vous allez pouvoir faire les rapprochements et voir si vraiment quelqu'un qui vous a dit « j'ai payé », vous allez pouvoir vraiment voir si la somme arrive sur votre compte, tout simplement. Euh, centralisation et accessibilité de la donnée. Ben là, on est clairement sur le thème du CRM. Euh, là, c'est la base. Ça veut dire que vous allez pouvoir... Euh, Centraliser les informations et surtout les réutiliser. Vous allez pouvoir savoir si vous avez des difficultés de paiement avec un client euh, qui a fini par vous régler et qui fait un acte de réachat par exemple. Euh, vous pourrez vraiment euh, avoir une notion d'alerte pour dire attention euh, la dernière fois qu'on l'a facturé ça a été un peu compliqué faisons attention cette fois-ci également. Donc c'est vraiment important euh, là je vous présente toutes les fonctionnalités qui sont totalement digitales donc que vous pouvez vraiment utiliser chez vous ou à distance vous pouvez partager euh, avec vos collaborateurs donc, très simple à mettre en place. Et c'est ce qui m'amène directement la connexion entre nos deux solutions. Donc c'est important, si vous choisissez une solution de CRM et une solution pour gérer vos recouvrements, il faut qu'ils soient connectés. Si vous avez besoin de faire des extracts, d'aller euh, copier vos dossiers pour les créer dans une autre solution, pour ensuite les envoyer en recouvrement, euh, c'est clairement des manipulations qui prennent beaucoup de temps euh, et, et vous aurez euh, des risques d'erreur. Nous, on a décidé en fait, de connecter les deux solutions pour que vous ayez euh, une machine de guerre pour limiter euh, vos impayés. Merci, merci. Euh, alors du coup, euh, l'idée maintenant c'est de vous parler un petit peu des solutions euh, qui sont à votre disposition quand l'impayé est là. Donc là on vous a parlé de comment les éviter, et là ça ne peut pas être toujours le cas. Euh, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, quand il y a un impayé Alors, il y a trois grandes familles de solutions aujourd'hui sur le marché. Euh, je vais passer rapidement sur les deux premières parce qu'évidemment ce n'est pas ma spécialité. Euh, et insister plus à la fin sur le recouvrement lui-même. Alors, aujourd'hui, vous avez une solution qui s'appelle l'assurance crédit. Euh, le principe, il est simple, mais il intervient avant euh, que l'impayé ait lieu, puisqu'en fait, vous assurez votre facture au moment de son émission. Euh, donc, par exemple, vous dites, euh, voilà, cette facture-là, elle est de temps, c'est un montant qui est important pour moi. Euh, potentiellement, il y a peut-être un risque que je ne sois pas payé, ou alors, en tout cas, j'ai besoin de la réseau hum, hum, enfin, assez rapidement, je n'ai pas envie d'attendre. Euh, au cas où je ne serai pas payé, à ce moment-là, vous assurez votre facture. C'est le même principe qu'une assurance pour vos biens. Euh, et donc, du coup, vous allez payer une somme, un pourcentage euh, pour cette assurance, et en cas de problème, vous serez indemnisé de ce, de, de, de, du non-paiement. Euh, alors, c'est sol une solution qui est très pratique, sauf que le problème, c'est que vous vous assurez bah, sans forcément savoir euh, s'il y aura vraiment un besoin ou pas. Et surtout, euh, c'est une solution qui est soumise à un critère d'éligibilité. Vous ne pourrez pas faire assurer la facture de tous vos clients il faudra que le client soit un minimum solvable. Euh, et ça, il y a des études qui sont faites par les assureurs crédit pour que l'assurance crédit puisse être mise en place. Euh, D'expérience, ce qu'on voit, c'est que ça marche bien sur les grosses sociétés. Quand vous avez des clients qui sont des plus petites structures, ça devient beaucoup plus compliqué. Deuxième solution, la facturage. Ici, le principe, il intervient un petit peu au même moment. Vous avez déjà émis votre facture, elle n'est pas encore arrivée à échéance. Donc, la facturage ne peut pas avoir lieu après échéance. Mais vous souhaitez vendre entre guillemets votre facture à un facteur qui va vous la racheter pour un prix évidemment moins cher, mais qui va vous permettre de toucher l'argent immédiatement et de ne pas avoir à gérer les éventuels problèmes de retard. Idem ici, le facturage lui aussi est soumis à un critère de risque et le facteur ne va évidemment pas vous racheter des factures de société qui potentiellement ne seraient pas solvables selon les critères qu'on a pu voir un petit peu auparavant. Donc ces deux solutions-là interviennent avant échéance, donc avant échéance vraiment qu'il y a un problème. Euh, une fois que l'échéance est passée, vous n'avez pas obtenu votre paiement. Généralement, ce que vous allez faire, bah, c'est soit utiliser votre CRM pour un, un, mettre en place une, une, un scénario de relance, où vous allez relancer votre débiteur en disant bah, « on était censé obtenir le paiement, on ne l'a pas obtenu, c'est sûrement une erreur de votre part ou un oubli. » Vous allez mettre en place tout ce genre de choses et éventuellement décrocher votre téléphone, appeler votre client, voir où est le problème et éventuellement aller jusqu'à la mise en demeure. vous pouvez mettre en demeure de vous payer, mais si ça continue à bloquer, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à une solution tierce comme un cabinet de recouvrement. Et là, le cabinet de recouvrement, il va pouvoir vous accompagner sur trois phases. Trois phases bien distinctes, qui ne coûtent pas, la même, qui ne coûtent pas du tout le même prix, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et qui ne prennent pas du tout le même temps. Première phase, le recouvrement amiable. Le principe du recouvrement amiable, c'est que le cabinet de recouvrement, en l'intégrant, vous allez créer une relation tripartite. Donc, ce n'est plus vous contre votre débiteur, c'est le cabinet de recouvrement à vos côtés pour obtenir le paiement de votre débiteur. Ça évite d'ailleurs de créer trop de friction avec votre propre client, puisqu'il faut quand même préserver un minimum la relation commerciale avec vos clients. Et là, le principe, euh, c'est que le cabinet va se donner une période de temps. Alors, chez nous, c'est 15 jours ouvrés, c'est volontairement court euh, pour qu'on puisse avoir une efficacité rapide et vous donner d'autres possibilités euh, si jamais ça ne fonctionne pas. Et le principe, c'est que le cabinet de recouvrement va contacter votre débiteur par différents biais. Alors, chez nous, ça va être par courrier recommandé, par SMS, par appel téléphonique et par plusieurs emails. Et en fait, dans tous les échanges qu'on qu va avoir avec le débiteur, on va lui indiquer qu'on a été mandaté par vos soins, pour recouvrir telle créance de tel montant. On va là aussi nous faciliter les moyens de paiement. Donc, on va fournir à votre débiteur un lien de paiement carte bleue, un lien de paiement virement sur lequel il pourra payer et l'argent sera placé sur un compte séquestre qui vous est dédié pour stocker votre argent. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de trouver une solution. Donc là, par exemple, en ce moment, vu le contexte, bah, la solution elle passe assez souvent par la mise en place d'un échéancier. C'est quelque chose qu'on peut prendre en charge pour vous, qu'on vous fait valider bien évidemment en amont. Donc, vous, vous avez le dernier mot sur l'échéancier, mais si vous êtes d'accord, on le met en place. Alors Généralement, ça ne s'étale pas sur plus de six mois, hein. c'est rare que ça aille au-delà. Euh, et on va le faire respecter, <rire> échéance par échéance. L'argent sera placé sur le compte séquestre. On pourra vous débloquer des facturations intermédiaires de commissions si vous voulez récupérer l'argent au fur et à mesure, et ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment voilà, de, de trouver une solution avec votre débiteur et d'avoir euh, bah, tout simplement une issue amiable, donc sans passer par les voies judiciaires qui sont souvent euh, beaucoup plus longues. Alors, petite euh, notion, petite, petit point que euh, dont j'aimerais vous parler la particularité de notre solution, euh, c'est qu'elle repose sur un, une dimension communautaire. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous parlais de l'annuaire sur lequel euh, on a toutes les sociétés euh, sur Ruby euh, Aujourd'hui, il existe un comportement de certains débiteurs qui est bien connu et qui, nous, qui fait qu'on en arrive à ce montant de 56 milliards d'euros de créances impayées chaque année. C'est une sorte d'impunité dans laquelle évoluent pas mal de débiteurs. Je m'explique. Aujourd'hui, prenons une petite créance, 1000 euros par exemple. Euh, vous n'allez pas, en tout cas c'est très rare, entreprendre de démarche judiciaire pour 1000 euros parce que potentiellement ça pourrait vous coûter quasiment la même somme, donc pas d'intérêt. Toutes ces créances-là, les petites créances et même d'autres parfois, c'est des créances sur lesquelles les débiteurs, enfin, je parle de débiteurs mal intentionnés, bien évidemment, il n'y a pas que ça, hein, il peut y avoir plein d'autres raisons de ne pas payer, euh, vont jouer euh, parce qu'ils savent qu'ils bah, ne vont pas vraiment être inquiétés. Et si un cabinet de recouvrement les contacte, bah, il leur suffit de pas payer, de toute manière, vous, vous n'irez pas en procédure judiciaire, donc il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Pour lutter contre ça, nous, on a mis en place un système de notation avec justement euh, la possibilité de signaler le retard de paiement de votre débiteur s'il ne en tout cas, ne donne pas de propositions d'échéancier ou ce genre de choses, et si, évidemment, on n'est pas dans le cadre d'une créance contestée, d'une exception, d'une exécution et tout ça. C'est quelque chose qui est très, très efficace chez nous. Ça nous permet d'obtenir plus de 75% des paiements dans les 15 premiers jours de la phase amiable, parce que bah, aucune société n'a envie que son retard de paiement soit signalé et que ça impacte une potentielle notation. À l'issue de cette phase, nous, on se rémunère uniquement au succès. Donc, le recouvrement amiable, l'avantage, c'est que vous ne payez que si on récupère la somme. On prend des commissions, alors euh, les commissions sur le marché sont assez larges, hein, ça peut aller euh, pour les moins chers de 8% jusqu'à 15-20%, ça dépend. Chez nous, c'est 8% quand vous êtes abonné, 10% quand vous n'êtes pas abonné, et c'est uniquement au succès, il n'y a pas de frais à avancer. Partons du principe qu'on est en échec, euh, et que du coup, on vous propose éventuellement une solution judiciaire. À partir de ce moment-là, si vous souhaitez déclencher une phase de recouvrement judiciaire, on va justement... Euh, faire ce qu'on appelle une requête portant injonction de payer. Donc, on va constituer un dossier qu'on va envoyer au grève du tribunal de votre débiteur. Je reviens tout à l'heure à ce que je vous disais sur justement la clause de juridiction compétente, puisqu'on l'envoie au tribunal de votre débiteur. Et le tribunal va statuer sur la possibilité de vous délivrer ou non ce qu'on appelle une ordonnance portant injonction de payer. Euh, nous, quand on envoie un dossier, c'est qu'on sait qu'on va obtenir une ordonnance, sinon on ne l'envoie pas. Euh, donc, euh, évidemment, il y a des exceptions, mais plus de 95% des dossiers ont une ordonnance positive et pour les 5% restants, généralement, on renvoie le dossier et on obtient l'ordonnance parce que potentiellement, il manquait quelque chose ou le juge n'avait pas compris un point. Euh, une fois qu'on obtient cette ordonnance, on va la faire remettre à votre débiteur par un huissier de justice. Donc, on, en fait, on travaille avec un réseau national d'huissiers qui couvre tout le territoire français et qui va se déplacer chez votre débiteur muni de l'ordonnance pour la remettre à votre débiteur. À partir de ce moment-là, votre débiteur a un mois pour faire opposition. Et là, on en revient aussi à ce qu'on vous disait tout à l'heure sur l'intérêt de la clause de juridiction compétente, c'est que s'il fait opposition, à ce moment-là, il y a une audience. Si votre créance est inférieure à 10 000 euros, pas besoin de vous faire accompagner par un avocat, donc pas de frais à ce niveau-là. Si elle est supérieure à 10 000 euros, c'est légal, vous êtes obligé d'être accompagné par un avocat pour vous défendre. Sachant que nous, on vous met à disposition des avocats partenaires dans tous les cours d'appel de France qui peuvent vous accompagner sur ce genre de choses. Imaginons du coup qu'il y ait opposition audience, le juge statue devant vous et vous délivre. Alors si votre débiteur ne vient pas, d'ailleurs, vous gagnez d'office. Hein. Euh, donc d'où l'intérêt que ça se passe dans votre cours d'appel et pas dans celle du débiteur. Euh, et donc si vous gagnez, vous obtenez un titre exécutoire. Donc c'est un jugement euh, qui euh, acte le fait que telle société vous doit tant. Et s'il n'y a pas opposition, au bout d'un mois de délai, vous recevez aussi un titre exécutoire. Donc ça, c'est pour la phase 2, phase de recouvrement judiciaire. Cette phase-là, chez nous, elle est facturée uniquement sur forfait, donc il n'y a pas de commission. Donc, on oublie les commissions dont je vous parlais tout à l'heure. Forfait de 149 euros si vous êtes abonné chez nous, 199 euros si vous n'êtes pas abonné chez nous. Euh, ce forfait-là couvre toutes les étapes dont je viens de vous parler. À l'issue de ça, généralement, quand un débiteur a contre lui un titre exécutoire, il paye, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, il existe une troisième phase qui s'appelle la phase de recouvrement forcé et qui va avoir pour objectif de forcer l'exécution du titre exécutoire. Donc C'est un peu des termes barbares, mais le principe il est simple. C'est juste de dire, vous avez un jugement, le débiteur ne le respecte pas, on va forcer ce jugement. Et forcer ce jugement, ça passe par une saisie sur le compte bancaire de votre débiteur. Donc C'est tout le principe de cette phase de recouvrement forcé. On va remandater un huissier qui va se déplacer à nouveau chez votre débiteur, mais cette fois-ci, pas pour remettre l'ordonnance, mais pour remettre le titre exécutoire. Ça permettra de rendre ce titre exécutoire valable pendant 10 ans, ce qui vous permettra à loisir d'exécuter votre titre pendant toutes ces périodes de 10 ans. On va interroger un fichier qui s'appelle le fichier FICOBA, qui va nous permettre de connaître le ou les comptes bancaires de votre débiteur. On va interroger la banque ou les banques et demander s'il y a de l'argent sur le compte ou les comptes. Trois possibilités. Il n'y a pas d'argent. C'est la possibilité la plus embêtante. À ce moment-là, on ne peut pas saisir de l'argent qui n'existe pas. La seule possibilité pour vous sera de relancer potentiellement une saisie plus tard, en espérant que le compte soit pourvu d'argent au moment où on le relance. Sachant qu'évidemment, si vous relancez une saisie, ce n'est pas du tout le même tarif, puisqu'on n'a pas besoin d'identifier la banque, on n'a pas besoin de faire remettre le titre exécutoire par un huissier. Donc il y a des tarifs évidemment qui sont adaptés à ça. Deuxième possibilité, il y a de l'argent, mais il n'y a pas tout ce que le débiteur vous doit. À ce moment-là, l'huissier va saisir la somme complète euh, présente sur le compte, on va vous la restituer, et il restera un reste restendu qui sera du coup la part qu'on n'a pas réussi à récupérer parce que le compte n'était pas provisionné de cette somme. Et à ce moment-là, même principe, pendant la phase de 10 ans, vous pourrez relancer une saisie pour obtenir le solde dû sur le compte euh, bancaire euh, de votre débiteur. Troisième possibilité, le compte est pourvu de suffisamment d'argent et à ce moment-là, on saisit, on fait une, une saisie complète et vous récupérez l'intégralité de la somme qui a été retenue par le juge sur le titre exécutoire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, euh, le recouvrement. Étape 1, amiable, 2, judiciaire, 3, forcé. C'est à la carte, il n'y a pas d'obligation de faire du judiciaire ou du forcé. On passe toujours par l'amiable quand on ouvre un dossier et à partir du moment où potentiellement on est en échec, ce qui arrive dans 25% des cas, vous avez la possibilité de passer au judiciaire ou au forcé si vous le souhaitez. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, Merci Alexandre, c'est très clair. Euh, c'est important parce qu'on est quand même sur des étapes très euh, judiciaires, légales, donc ça peut être confus. Pour le coup, c'est vraiment très clair. Euh, J'espère que vous avez vraiment tous compris. L'idée là d'aujourd'hui, c'est de se dire que ok, on a fait tout un schéma avec des fonctionnalités qui sont incluses dans votre CRM, pour pouvoir limiter au maximum et vraiment vous prémunir de ces fameux impayés. Euh, mais malheureusement, on y est tous confrontés. Donc vous allez arriver à des étapes où vous avez des impayés et vous allez devoir rentrer dans un schéma de recouvrement amiable judiciaire, et forcé. Et là, en l'occurrence, euh, vous avez une solution qui va venir se lier totalement euh, à votre CRM, avec une connexion totale de la facturation, pour pouvoir en deux clics, vous allez sélectionner une facture et l'envoyer en recouvrement. Et là, vous avez Ruby Payeur avec toute l'expertise que vient de vous expliquer Alexandre, qui va prendre la suite et qui va vous permettre de, euh, bah, en fait, de vous guider plus que de vous guider même, de le faire pour vous. Euh, de ces, ces démarches vraiment euh, légales. Euh, on est vraiment, voilà, on est dans un, un état où euh, le judiciaire est légal et est quelquefois très pesant. Et là, en l'occurrence, on vous enlève de ce poids et c'est totalement géré par Ruby J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une situation qu'on voit de plus en plus. Donc, si vous pouvez vous dégager en fait de, de ces démarches qui sont très lourdes et pleines de conséquences en plus, c'est vraiment beaucoup plus simple pour vous. Je vous propose qu'on passe rapidement sur les questions. On a déjà dépassé un peu, on va faire vite. J'ai vu Sabine qui avait posé une question tout à l'heure. Alors, euh, je vais y répondre très rapidement, ensuite on va passer plus sur les questions pour pour UbiPayers. Euh, en l'occurrence, pour vous donner un petit peu comment ça marche, Sabine me demande aujourd'hui comment on fait pour être sûr que nos factures arrivent bien chez nos clients et pas en spam. Euh, pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne chez celle-ci, quand vous arrivez chez celle-ci, vous allez connecter votre adresse mail à votre compte celle-ci. Vous pouvez utiliser Gmail ou d'autres adresses, et en fait ça part avec votre compte, c'est Gmail qui envoie vos emails. Euh, donc en fait, il faut juste qu'on sache avec Sabine par exemple euh, quel prestataire d'email elle utilise, euh, comment elle envoie ses factures, est-ce qu'elle utilise les liens de tracking pour pouvoir voir le tracking, est-ce qu'elle envoie en pdf voilà tout ça on a besoin de le savoir pour lui répondre donc Sabine passez par le chat en bas à gauche de votre interface vous avez le support ici qui pourra prendre la totalité de vos besoins et de cette problématique que vous rencontrez et on pourra vous répondre très rapidement vous allez voir ils sont vraiment ils sont vraiment extrêmement forts voilà je passe la main plutôt sur BPayer alors on a une question de Tony euh, qui dit et qui demande si pour le recouvrement l'amiable il y a un montant minimum et quels sont les tarifs alors, la plupart des cabinets vous imposent un montant minimum. Généralement, c'est autour de 1000 euros. Chez nous, il n'y a pas de montant minimum. Euh, vous pouvez ouvrir une facture quel que soit son montant. Et au niveau du tarif, comme je vous le disais, c'est uniquement au succès. 10 sur la somme recouvrée. Donc, la somme recouvrée, c'est le montant total. Donc, ça comprend la TVA. Hein, c'est la somme TTC recouvrée. Euh, 10 si vous n'êtes pas abonné. 8 si vous êtes abonné chez nous, sachant que l'abonnement coûte 19,99 euros par mois et qui vous permet d'avoir accès à tout un tas d'autres avantages. C'est écrit sur notre site dans la section Label sur payeur Merci. J'ai également Valérie qui demande s'il y a un délai de prescription euh, sur les factures non honorées. Oui, absolument. Alors, vous avez un délai de prescription de deux ans pour une facture adressée à un particulier et, une facture de, et une, un délai de prescription de cinq ans pour une facture adressée à une société. En fait, euh, J'ai Valérie qui demande s'il y a une différence entre un devis signé euh, avec les CGV euh, ou un contrat. Est-ce que pour toi, légalement, il y a une différence Alors. Euh... Ça dépend comment c'est présenté. En fait, si par exemple dans votre devis, vous écrivez euh, ce devis vaut acceptation des CGV. En fait, le problème c'est que dans la, dans la grande majorité des cas, ça passera en judiciaire, mais vous pouvez tout à fait avoir un juge qui va vous dire attendez, le devis, euh, la personne l'a signé par exemple du n'importe quoi le 1er janvier, vous faites référence à des, à des CGV que vous ne fournissez pas, qu'il faut aller consulter quelque part, rien ne dit qu'entre le 1er janvier. Et le jour où vous entreprenez la démarche judiciaire, vous n'avez pas modifié vos CGV à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait avoir un juge qui vous oppose ce point-là. Le mieux, c'est quand même de joindre à votre devis la copie des CGV. C'est quand même beaucoup plus sûr. Mais en tout cas, il est possible de le faire. Nous, on le voit souvent. On a des tribunaux qui nous disent rien du tout là-dessus. Par exemple, le tribunal de commerce de Paris euh, on a plein de dossiers où vous avez sur le devis vos acceptations des CGV. Ils ne disent rien. On a déjà vu d'autres tribunaux nous dire non, il y a, y a un problème parce que les CGV ne sont pas jointes. Euh, donc, il vaut mieux soit joindre les CGV au devis quand vous faites signer, soit faire le contrat. C'est encore plus simple ou même les deux. C'est l'idéal. Ouais, L'idée, c'est vraiment de vous prévenir. Donc, euh, quand vous avez le moindre doute ou un montant vraiment élevé, euh, faites le maximum très clairement pour justement vous prémunir et vous dire si jamais ça doit aller jusque là, au moins on a, on a ce qu'il faut en avant. Euh, je vois je... euh, je vois une question des questions sur sur qui paye l'avocat et est-ce qu'on peut imputer des prêts au débiteur. Alors, euh, ça c'est très important. Euh, on va, quand on fait une injonction de payer, on va réclamer au débiteur tout ce qu'on peut, c'est-à-dire que nous, on va lui réclamer l'indemnité forfaitaire de recouvrement, donc les 40 euros, on va lui réclamer les pénalités de retard, on va lui, on va lui réclamer nos frais, donc les frais qu'on vous facture, donc les 149 ou 199, on va réclamer tout ça, éventuellement une clause pénale s'il y en a une dans votre, dans votre, dans votre contrat, etc. etc. Si le, le juge, encore une fois, c'est un juge qui décide, accorde tous ces frais-là, il va les retenir sur le titre exécutoire et ils seront à la charge de votre débiteur. Imaginons qu'il y a une opposition. Et à ce moment-là, du coup, vous devez engager un avocat. L'avocat, dans sa défense, si vous gagnez, pourra demander que ces frais soient retenus par le juge sur le titre exécutoire. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est le juge qui décidera ce qu'il accorde ou non. Donc, en fait, on n'est pas sur un système où je peux vous garantir à 100% que ça sera pris en charge. Dans tous les cas, ce dont il faut avoir conscience, je ne vais pas vous mentir là-dessus, il y aura des frais qui seront à votre charge, quoi qu'il arrive. Parce que si vous faites une saisie, par exemple, il y a des frais incompressible lors d'une saisie, euh, et par exemple, le, imaginons, euh, on fait une saisie, l'huissier récupère l'argent, ben en fait c'est légal, il y a ce qu'on appelle un émolument au succès, et l'huissier a un tarif euh, qu'il doit appliquer sur la somme récupérée, il ne peut pas faire autrement c'est la loi, euh, et ce tarif est graduel, donc c'est X% pour temps récupéré, X% pour temps récupéré, donc vous ne récupérez, vous, on ne pourra jamais vous dire, vous allez sortir d'une procédure de recouvrement judiciaire, j'entends pas amiable judiciaire, euh, ou en fait, euh, limite, vous aurez récupéré plus, enfin, ça ne aura rien coûter. Alors, potentiellement, ce que le juge va vous accorder en plus de votre facture pourra couvrir l'intégralité des frais, mais il y a des situations où bah, le, débiteur, euh, euh, le créancier pardon, a quand même des frais à, à prendre à sa charge et ça dépend vraiment de ce que décide le juge. Merci Alexandre. Euh, je regarde si j'ai d'autres questions. On a déjà très largement dépassé, donc on va... Vite. Euh, je pense qu'on a à peu près tout répondu. Je fais un point sur nos euh, de deux solutions. Alors, petit point auto promo mais qui vous est très utile. Euh, si vous êtes client, celle-ci, et que vous passez par notre Marketplace, euh, vous, vous tapez juste Payeur dans notre Marketplace, celle-ci, euh, vous avez accès à demander... Euh, à créer votre compte et vous pouvez avoir en fait une remise euh, du fait qu'on est partenaire. Donc c'est vraiment intéressant. Dans l'autre sens également, si vous utilisez RubyPayer et que vous voulez utiliser celle-ci, vous aurez 20% de remise la première année sur votre abonnement. Donc euh, voilà, c'est très intéressant pour vous financièrement. Alors, euh, je rebondis juste sur la question de Julia parce qu'elle oui. parle de la connexion. Euh, justement, oui, alors c'est pas du tout payant de connecter celle-ci Ruby Payeur En fait, quand vous, êtes, quand vous créez un compte sur Ruby RubyPayer, dans votre espace client, il y a un petit bouton connecter mon logiciel de facturation. Vous cliquez dessus, on vous demande de vous identifier avec votre avec compte avec votre compte celle-ci et en fait on va importer dans Ruby Payeur l'intégralité de votre flux de facturation. Une fois que ce flux de facturation est importé, vous pourrez sélectionner les factures que vous souhaitez placer en recouvrement. Toutes les informations sont déjà enregistrées donc l'ouverture du dossier vous prendra vraiment quelques secondes et en effet, comme vous le dites, si vous nous confiez une facture de 1000 euros, eh ben on se mettra en effet en chasse de votre règlement et on prendra une commission au succès que si on y arrive 200 euros pour la phase à merde et pour juste appuyer cette, cette facilité d'utilisation, euh, vous pouvez aller encore une fois sur la marketplace, vous avez un texte qui explique notre connexion, vous avez une petite vidéo qui a été faite par Ruby RubyPayer qui dure une minute et qui vous montre en fait comment on connecte les deux comptes, vraiment c'est extrêmement simple Connectez votre compte celle-ci, à partir du moment où il est connecté, la totalité de vos factures sont... Euh, utilisable dans RubyPayer, vous avez juste à cocher euh, la petite case que vous voyez à gauche sur l'écran, je ne vous ai pas lancé la vidéo mais vous pourrez la lancer, euh, et en fait quand vous cochez cette case, ça veut dire que vous envoyez en recouvrement et RubyPayer peut prendre là -dessus. Donc c'est extrêmement simple, euh, c'est bien sûr totalement gratuit, il vous suffit d'avoir un abonnement chez l'un comme chez l'autre pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, encore une fois, merci Alexandre, c'était très clair. Euh, on est un peu dépassé, mais c'était très intéressant, donc ça valait la peine. Euh, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, euh, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.